C'est presque une chapelle. Presque Celui-là, je ne le prendrai pas parce que comme je ne suis pas épigraphiste, je ne sais pas quoi vous notez pour le texte. L'équipe est très variée, il y, a des, il y a des chercheurs, mais tous ne sont pas épigraphistes au premier, euh, enfin ce n'est pas leur première discipline on va dire. Il y a des doctorants, il y a des jeunes chercheurs, donc il faut qu'on harmonise nos manières de décrire une inscription, c'est mettre à l'épreuve notre méthodologie et construire tous ensemble la, la, la méthode mmh. de travail. Et si on se répartit bien le travail, en un quart d'heure, on peut avoir fait l'affiche. La première partie descriptive, vraiment sur l'inscription, euh, sans essayer de se, se répartir. Ensuite, pour tout ce qui concerne la taille de pierre, là, ça va être Thierry, qui lui a l'œil vraiment exercé, qui a toutes les compétences pour ça et qui va nous aider à comprendre le, les, les techniques de la taille, le type de matériau, si c'est du marbre, si c'est du calcaire, ou quel type de calcaire, s'il est fin ou pas et voir les traces d'outils, aussi, sur la dalle de pierre. Pour la 3, on est sur 2 mm. Pour la 4, on est sur un tout petit mm, un mm moins. Et pour la 5, un gros millimètre, un mm plus. Euh, système d'assemblage hmm. non il y a là qu'est ce qui s'est fait ici donc t'as un, un crochet mais c'est pas c'est pas contemporain d'inscription parce qu'il est dans l'inscription donc euh, oui bon, je vais dans les notes dans les notes hein. donc euh, au niveau de l'aspect surface j'ai pas de traces d'outils Ouais, tu vois, regarde, ici ça continue. Il n'y a, a, a, a rien. ok. Alors, il y, y a de la gradine sur les montants. Les lettres courtes, c'est la vie. D'accord. Oui. Qu'est-ce que tu prends comme mesure pour le une... vivre Non. Ah, si on fait des lettres courtes, si on voit bien de... le. On voit les signaux. Ça marche ah, je, hein. euh, je dirais que là il y avait de la couleur, mais je sais pas. Il n'y a aucune trace de, de couleur. Non. Ah. C'est cool. un T. Ouais, ouais, ouais. Et un. Oui, T. C'est difficile de savoir si c'est les, ouais. les grec ou les Non, de toute façon, on est dans les hum. grecs. On peut avoir un F. Et un, un, un T. C'est un nom Costas. C'est Francisca en fait. C'est les deux, oui, deux de braves. Et puis, y a les et tout. Bah, on essaie de se répartir euh, les tâches, euh, et là on est dans, en plus dans une petite, quasiment une chapelle, il y a une, une dizaine d'inscriptions, donc il faut essayer que chacun fasse bien son travail, et on, on se relève, parce qu'on est plusieurs à travailler sur une même inscription, on ne regarde pas les mêmes choses, il y a Eva aussi la photographe, donc voilà, on doit trouver son, son espace de travail, et, euh, et on, on s'active, on, on se questionne aussi les uns les autres, est-ce qu'on voit les mêmes choses ou pas, on vient demander... Euh, des renseignements ou de l'aide à un autre. On, vient, on partage le matériel aussi, le maître, euh, tous les éléments, les lumières dont on a besoin. Donc, euh, ouais. Là, on s'active bien. Mention de date, dans... c'est le dent que tu dois compléter, toi. OK. Mention d'une date... Pour un philologue, c'est dur de travailler avec des textes tellement courts parce qu'on n'a pas le contexte littéraire, on n'a pas ce qu'on appelle le sociolecte, c'est-à-dire la manière des gens de parler de plusieurs euh, manières. On, il y a un sociolecte haute, par exemple, on, il y a des, des gens de l'aristocratie qui parlent d'une certaine manière, il y a les pauvres gens qui parlent d'une autre manière. Tout ça, c'est absent parfois de l'inscription, qui est un texte stéréotypé en quelque sorte. Donc cet aspect littéraire est absent. Mais dans le même temps, on tombe parfois sur des inscriptions qui sont franchement magnifiques, où on voit un, un, un petit sentiment quelque part. Et donc, il y a de la chance parfois de tomber sur quelque chose. Mais il faut attendre, il faut avoir de la patience et euh, voilà, il faut vraiment chercher. On pense toujours, et souvent ça a été euh, l'objet des petits graphiques, il a été pris comme ça, comme un... On s'est intéressé au moment de la production, évidemment, quand le défunt est décédé, sa famille a fait graver l'épitaphe. Okay, on a essayé de remettre dans le contexte historique. Mais après, l'inscription, la dalle de pierre, elle a une vie, elle se transmet. Elle a été peut-être laissée en, dans une église pendant longtemps, après elle a été enlevée du mur, ici et remise, etc. Et j'aime bien cette cette idée de, de retracer tout le parcours de l'inscription jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi on a des inscriptions aujourd'hui Pourquoi elles ont été transmises Donc voilà, effectivement, ben ça, ça fait revivre aussi ces, ces personnages qui sont nommés dans les textes. Finalement, la civilisation ou la culture médiévale ou de la Renaissance, ce sont des êtres humains. Donc il n'y a pas juste un domaine, c'est un être humain. Et pour le comprendre, il faut regarder tout ça, tout autour. Parce que finalement, nous étudions les êtres humains, pas l'épigraphie en soi. Est en fait, ce qui sert de support à une autre inscription, là, c'est le relief en pierre avec la Vierge, Et bien, ce support, c'est une pierre tombale qui a été retaillée, ce qui été, est souvent le cas, on les remploie re euh, pour faire cette base, et on voit encore des lettres là, de, de l'inscription qui sont là. Et certainement l'effigie du défunt là, qui est gravée. C'est un type très commun de pierre tombale au Moyen Âge, 13e, 14e, 15e siècle. Et là on a encore un bout d'épitaphe. 3,5. 3, tu okay. veux quand même essayer de faire de la photo par des ouais, choses Moi je vais essayer. Ouais. Euh, C'est du marbre, Thierry euh, Après oui, quelqu'un a quelqu je pense pas que ce soit du marbre, ah, mais ça va être des, euh, un calcaire ouais, qui ouais. prend le poli. Il ah, okay. euh, faudra qu'on regarde très... où ça peut venir, ça. à mon avis, c'est le très... cas-là. Ouais. Mais ça n'a peut-être pas été terminé hein vous Non, des... mais non, c'est des... ce que je vous faisiez voir Clément tout à l'heure. T'as les fioritures dessus, euh, la moulure moyennement, en... ouais. ça, Et regarde le dessous. En T'as fait, des traces de gravine d'un bout à l'autre. sur le, le, sur le, le dessous. Ouais. Oui, on a le, on a la fin de l'épitaphe. La pièce en entier, je préfère celle-ci, en lumière à vente. D'accord. Et parfois, tu, veux, tu peux voir des inscriptions qui sont, enfin, des pièces qui sont que des inscriptions. Oui. Tu vois. Okay, calme, là, là. là, tu fais. Faire une, une, une lumière à vente. Bah, là, très clairement, en fait, ce que, ce qu mm -hmm. c'est, c'est vraiment l'inscription en elle-même. Donc euh, je pense que le, le cadre va surtout être euh, défini par, euh, par l'inscription. C'est l'inscription qui, qui va me donner le cadre en fait. Donc euh, la pièce en elle-même et puis ensuite des plans serrés sur, euh, sur vraiment l'inscription.